Je m'appelle Bernadette, j'ai 72 ans, j'ai une vie professionnelle bien remplie et actuellement je suis à la retraite. Je m'appelle Patrick Dupoe, Voilà, je suis professeur de karaté, j'ai commencé le karaté à, à 17 ans, j'ai 63 ans. Et je suis praticien en thérapie sportive, c'est-à-dire que je suis détenteur d'un diplôme universitaire sport et cancer. Un an après ma retraite, j'ai effectivement touché par un premier cancer au sein, j'ai eu le droit à une opération. J'ai eu droit à de la radiothérapie, de la chimio. Ce qui me manquait, c'était de faire euh, du sport en, en sécurité. Parce que je craignais de, de me faire mal. Là, on va faire du karaté, mais c'est pas du karaté tel qu'il est pratiqué dans les clubs. Puisque là, il y a avant tout la protection. Il faut travailler en sécurité, évidemment. La discipline n'est qu'un moyen pour justement travailler sur des problématiques euh, fonctionnelles par exemple, liées au traitement ou liées à la pathologie, liées à l'opération et ainsi de suite. J'ai suivi assidûment depuis 2000, début 2016, trois séances par semaine et j'ai apprécié la, dès le départ la posture qui est une posture euh, d'attaque ou de, ou de défense. On, sont, on comprend le geste qu'on effectue, et on comprend quels vont être les effets, parce qu'il faut être très très précis, et ça j'ai beaucoup apprécié. En fait, le fait d'être concentré sur le geste précis et complet euh, fait travailler les muscles périphériques, mais aussi les muscles profonds. Et, et donc c'est ce qui amène cette intensité, et c'est justement cette intensité-là qui va, qui va impacter le métabolisme. J'ai pu ressentir des effets vraiment bénéfiques, beaucoup au niveau des articulations, de la, retrouver la souplesse. Maintenant, j'ai retrouvé mon équilibre. Pendant une heure, on ne pense plus à rien, sinon qu'à se concentrer et à, à travailler dans la bonne posture, avec les bons gestes. Et j'adore euh, crier parce que c'est un, un moment de, de joie, de défoulement et de laisser aller. N'importe qui peut le faire. Donc je leur dis, bah, venez, essayez et puis euh, vous verrez. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains.